Jean-Jacques comment Jean-Jacques Vanier. Jean-Jacques Vangier Oui. Ah oui, je crois me souvenir. Oui, oui, oui, tout de suite, il a été formidable. Ah oui, et, et je ne pouvais, pouvais plus m'en passer dès que j'ai connu ce Marcel Vanier. Dites ce qui vient Laurent Ruquier. Vous avez déclaré un jour que Jean-Jacques Vanier était votre comique préféré. C'est vrai Ou c'était pour faire plaisir à sa mère euh, C'était pour lui faire plaisir à lui, avant tout parce que je crois que même sa mère ne l'aime pas. <rire> Mais ça reste votre comique préféré Aujourd'hui, oui, dès qu'on me pose la question, et surtout quand c'est Jean-Jacques Vanier qui me la pose, je réponds toujours Jean-Jacques Vanier. Laurent Ruquier, vous qui le connaissez bien, vous avez une idée d'où lui vient cette extraordinaire puissance comique euh, C'est... Euh... C'est un miracle. <rire> un miracle ouais. Laurent Requier, si Marine Le Pen gagne les élections présidentielles, une rumeur circule, que vous reprendriez Eric Zemmour. Oh, je pense que je prendrais plutôt Jean-Jacques Vanier, puis ça me donnera au moins une bonne raison de voter pour elle, parce qu'autrement, je la cherche. Un jour, euh, séquence anecdote, vous avez fait avec Jean-Jacques Vanier une soirée au théâtre de Béthune. Et il raconte que vous l'aviez beaucoup touché en lui demandant de ne pas trop faire rire le public parce qu'il passait juste avant vous. C'est jamais bon d'avoir quelqu'un de trop drôle avant soi. C'est pour ça que je lui demandais d'ailleurs régulièrement de faire mes premières parties. Et... Et il est vraiment si peu drôle que ça Non, il me fait tellement rire. Mais d'ailleurs, c'est très bien de prendre quelqu'un comme Jean-Jacques Vanier, pour moi, avant mon spectacle, parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre quelqu'un qui, qui ferait exactement les mêmes blagues. C'est arrivé que quelqu'un a fait ça une fois. Il paraît que dans un cabaret, un humoriste qui avait appris par cœur le... les sketchs et le tour de celui qui passait derrière et il a tout fait avant et l'autre évidemment quand il est arrivé, il n'y avait plus personne qui riait. Ben voilà, avec Jean-Jacques Vanier il n'y a pas ce risque, on pouvait rire de son spectacle et puis ensuite du mien parce que c'est deux choses tellement opposées Laurent Vous serez là le 6 juin à l'Olympia ben, et ça dépend parce que euh, ce jour-là, on fête le débarquement, alors je vais essayer de débarquer moi-même. Je vais essayer d'y être. Mais comment ça, tu sais pas, enfin, Laurent, tu peux pas me faire ça Laurent, <rire> ouais, bah... Laurent, Laurent, tu peux pas.